médiable et véritable, établi en Irée. Les sociétés occidentales, dites développées, ont ainsi créé une société compartimentée. Les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les artistes avec les artistes, les cochards avec les cochons. Les universités avec les universités, les voyous avec les voyous, etc. en irée ainsi le soleil se lève et l'eau se développe ainsi la terre est fertile les plantes épanouies les animaux accouplés ainsi la vie s'exaspère au scarabée au képère toi seul ne toi seul te transforme toi seul, seul couronne et toi seul modifie le soleil, tu es le soleil, c'est à partir de ta merde, de la merde des animaux, que de ton front puissant et, que et de tes jambes multiples, mmh. tu fabriques le soleil, la merde décomposée et recomposée, alors tu ouvres le soleil, et comme les bêtes avaient chié pour que tu fabriques le soleil, tu ponds ton autre soleil, ton propre soleil. Alors tu as poussé le soleil sur la terre pour que le soleil fasse son parcours dans le ciel. Le soleil œuf est désormais dans le soleil merde et le soleil œuf va se nourrir du soleil merde. Ainsi, le soleil renaît chaque jour, lui, comme il y est, et il y est comme un, loin à l'horizon. Tu es le Dieu des trois soleils, le soleil de merde, le soleil de ton ventre, le, le soleil astral, sans jamais en finir. Tu refais chaque matin la lumière. Ainsi, le cadavre renaît comme la merde, se transforme, se métamorphose, la dépouille se repouille, l'enveloppe se développe, le défunt fonde, la vie s'éternise, mort, je te prends sur mon cœur à côté de la balle qui a percé. mort, par toi protégé, je renais, je reviens à la vie, je reviens à la nuit, à la vie, « À la mort Inspection générale Infection générale Inspection générale La poésie n'intéresse personne !»« A c'est l'époque !»« C'est La poésie n'intéresse personne !»« Ce texte a 11 ans !»« D'où les personnages cités !» Obama a remplacé Bush, Poutine, Elstine et François, Jean-Paul II. Mais rien n'a évolué en mieux. Rien. Voilà. Voilà. Je pars là-bas. Désormais ici. Avec quelques boîtes. Telles que celle-là. Cinq. Et divers serviettes et chemise telles que celle-ci, trois. Et je laisse ça dans mes ectomètres d'archives, mes décamètres de rayons de bibliothèque, mes multiples casseurs on ou flambeaux, mes caisses plastiques multicolores. Comment travailler sérieusement avec de telles absences Alors, il faut 50 ans de réflexion découpée en tranches irrégulières des mois d'écriture au brouillon, des semaines d'écriture au propre, puis revenir, ouvrir toutes ces boîtes, relire tous ces livres, et vérifier, corriger, et jeter, ou attribuer. Oui, oui, oui, 5 août 2013, j'en suis là. Oui, 6 octobre 2003, j'en suis là. J'en suis là encore. J'arrive. 8 août 2003, j'arrive avec quelques décimètres de casseurs rangés verticalement devant l'immense océan fracassé, fracassant et indien. Cela aurait pu être une belle conversation désordonnée et amicale. Et ça et cela ne fut qu'un triste monologue orné d'une misérable recherche de textes anciens qui, malgré leur vieille manière, remontent. À la surface des pages, la poésie n'intéresse personne. La poésie n'intéresse personne. La poésie n'intéresse personne. La poésie n'intéresse personne.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 Je m'efface, je m'efface la poésie, n'intéresse personne, personne. 45 minutes, plus 45 minutes, égale 1h30 de football. 1h30 yeah. de 30, minutes. Une minute 30 minutes de poésie, 1 minute et 30 secondes de poésie. Pour 1h30 de foot, 1 minute 30 secondes de poésie. Cela suffirait pour que la poésie, la mort, devienne un spectacle. Populaire comme au temps de Hugo, à qui on n'en faisait aucun média. Populaire, plus encore que le vélo, et plus encore que la corrida. Mais le problème, c'est que parmi les journalistes et patrons des masses médias, il y a des fous de football, <rire> des fous de vélo, des fous de cotations boursières, des fous de bulletins météo, et des fous de corrida, mais aucun, aucun fou de poésie. Aucun fou de poésie, tous ceux qui ont la haine, la haine de la poésie, hostilité, répulsion, répugnance ou le mépris de la poésie, dédain, condescendance, dégoût ou réflexe, système à propos de la poésie, moquerie, dérision, sarcasme, ne connaissent que préver et ragon et quelques surréalistes, mais ne connaissent rien, rien à la poésie, rien, rien à la poésie vivante, animée, résistante. Énergique, énergique, vive, rien à la poésie, criant, vociférant, hurlant, rugissant, rien à la poésie, remuant, instable, rouillant, agité, rien à la poésie, nuit, moderne, actuelle, en cours, rien à la poésie, en chair et en os, je leur ferai rentrer dans la gorge et dans le cul, leur haine leur mépris ou leur rire jusqu'à ce qu'ils débordent d'amour à tous ces connards qui confondent la poésie, et la récitation, la poésie et le journal intime, la poésie et la littérature, à tous ces connards qui pour être sûrs que la poésie est morte, l'assassinent, à tous ces connards je chierai sur la gueule jusqu'à ce qu'ils délectent, jusqu'à ce qu'ils délectent, qu'ils se délectent, de... ma merde. Tu as raison mon frère. Vive le faute et qu'à plus. Les stars TV et les top modèles. Tu as raison, mon frère, les euh... politiques et les nouveaux philosophes. seuls méritent ton respect. Tu as raison, mon frère. Les irritations cyniques du président des États-Unis et les gazouilles impérialistes de Madeleine Albright sont bien plus intéressantes que l'enfilage de mots qui engendre vie au lieu de ces aboiements qui accouchent mort. Tu as raison, mon frère. Les bords horribles du gâteau Pinochet, les jérémia du sucreur de Fraise, Jean-Paul II, et les roccolades du sénil, Elstine, gargouille, Gémissement, Baliberle, Fadès, méritent plus que tes commentaires que les mots en chair et en os de la poésie en vie. Tu as raison, tu as raison, tu as raison, mon frère. Fais confiance aux bons étudiants aux bons professeurs, aux excellents critiques littéraires, aux bons éditeurs français du quartier latin, où, euh, oui, ça écrire, lire et choisir la bonne poésie. Tu as raison, mon frère, tu es de ce monde et tu ne seras qu'un peu de pourriture quand enfin tu crèveras. La poésie n'intéresse personne. La poésie n'intéresse personne. La poésie n'intéresse personne. Personne. Soleil sur Manapani. Béat, soleil sur mon amalie. Et la belle houle entre la pointe de la Cayenne et le piton de la Grande Anse. L'âne creusée dans l'îlot est au repos. Et j'en Lors, à ce livre stupide, décevant et sans intérêt pour quiconque, y compris pour moi. J'y renonce. J'y renonce. Alors sur la plage d'herbe, fraîchement rasée, une petite fille noire s'éveille. 15-16 ans. Sa cellule est en loque. Nous faisons un signe de la main, le salut matinal. Une autre jeune fille blonde à la jupe longue s'étire dans les rayons de la lumière. La pompe est réamorcée. Je me remets au livre. Un caillou pour caler les feuilles déjà corrigées. Petit a. Un calet. Un galet pour caler les feuilles à corriger. tas. La petite blonde de tout à l'heure est en train de chier ou pisser, je ne sais. Je suis là, dans et devant mon écran, sous la fenêtre de ma case, beau, gros, cul blanc, bordé par la jupe, ligne noire enroulée sous son ventre. Non, c'est la poésie qui est marginale dans cette culture de faire des millénaires. Marginale, malgré notre esprit et notre comportement, militant aux uns et aux autres. Et chaque fois, ça empire. En 1981, je suis parti réaliser un doc sur les artistes et poids chinois non officiels. Il avait qu'une montée vers une possible, une possible démocratie, une prise d'élan vers la liberté, etc. Et l'Empire revint, et avec lui, l'Empire américain. Ainsi, cette fin de siècle, le XXe, prouvait une fois encore que la liberté, c'est la liberté du commerce. Alors là, ça commence à être nouveau, à re-être une question importante. Et de renaître enfin la question, nous perçons-nous d'illusions où la poésie recommence où la commence t elle à intéresser? Vérification, mon cher public, mettez-vous à l'abri. Je jette. Attention, je jette. Attention. Attention les têtes. Cuba, cola, Je l'ai. Florence, pas de ventu. On peut échanger les livres, Merci. je l'ai déjà, le Cuba. Donc à demain, 19h. T'as quoi ah, T'as Cuba aussi J'échange un Cuba Cola contre un. quoi Un doc Un bout de carton <rire> <rire> J'ai un petit Cuba contre un gros. Quoi J'ai un petit Cuba contre <rire> un gros. Un, un gros Cuba contre un Ah, mais ils sont pas signés les livres <rire> <rire> Allez, vas-y <rire> Allez, Giroud <rire> Oui oui, de non, mais ton vie, ton bien vie, sûr, mais dites juste le Bien sûr. signe moi ton tomber s'il te plaît. Attends une seconde, j'ai mon crayon spécial. Ah bon Moi j'en ai pas eu, vous en avez un Non, non, non, non, oui, non, j'ai non, non, non, donnez-moi pour non, non, non, donnez. non, tu l'as pas, euh, Cuba Cola Je dis rien, moi. Ben, écoute. Non, mais gardez-le, gardez-le. Non, non, je ne peux pas vous délaisser. Julien, je, je, je, je lui offre en fait. Voilà. Mmh. Ah, tu vois, il y en a d'autres. Merci infiniment. Hein. Attends, non, sérieux. Ah, tu en as pas un autre Mais si, j'en veux un autre. Ouais. Un de, de, de, de Coyote Combien Tire ton crayon. Bon, alors. De... Des crayons. Soyons disciplinaires. Je... Oh, voilà. Surtout disciplinaires. Hein. Oui, mais moi, ma... je me pour trouver Soyons disciplinaires. C'est pas bien, il faut les mettre là-bas. Bon. Oh, euh, déjà, je rangeais. Oh, c'est pas mon moulot, hein. <rire> me dit où il faut <rire> Euh... je m'habille hein, parce que, parce que je, fais, je cherche mes crayons ça toi tu sais oui c'est à moi tu te rends pas compte moi je suis un bourrique. Enfin, c'est de... un âne, oui <rire> non oui on est des bourric ça y est ça y est je ai mes ça y est je me concentre je, voilà dans ma poche vous remarquez très clair ça d'abord ça c'est bon seul enfin j'ai vu trop de flux on a vu le jeu. Le jeune,